Bonjour, je me présente, je m'appelle Midi, je suis graphiste chez Jupiter et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce visuel pour le 225e anniversaire du Bourbon de Jim Beam. Pour ceux qui ne connaissent pas Jim Beam, c'est une marque de whisky qui a été créée en 1795 et qui est située à Clermont dans le Kinshuki. Le but était de faire un bon dans le passé, car comme on le sait, Jim Beam a été créé au 18 siècle et à cette époque en Amérique, on retrouvait des shérifs, des conflits pour des d'or, des cowboys, des cols, mais surtout des bars où se retrouvaient des amis et des mercenaires pour pouvoir consommer des alcools très puissants. Ce qui était compliqué, c'était de trouver une façon de mettre en avant l'univers western que j'ai voulu faire apparaître sur le visuel. Ça m'a d'ailleurs mis pas mal de temps, mais au final, je suis très satisfait du résultat et d'ailleurs très content de pouvoir vous montrer le déroulé de ce montage. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de la création. Pour ma part, j'aurais pu mettre un peu plus d'effets de fumée, moi j'aurais pu l'accentuer. Mais bon, au final, le message y passe. N'oubliez pas de laisser un like, de partager si vous avez aimé le contenu. Et je vous dis à très vite.